C'est toi seul qui comble mon cœur. Ce n'est même pas le travail. Ce ne sont même pas les relations que j'ai. Ce ne sont pas les gens qui m'entourent. Mais c'est toi seul qui comble mon cœur de joie, de paix. Oui, d'allégresse. C'est toi. Merci Seigneur. Merci papa Ce n'est même pas le mariage qui comble de paix Toi seul es le roi de paix le sujet des malouanges je te suivre pas ton Seigneur Yeshua prince de paix c'est toi seul qui comblait mon cœur oh toi c'est le sujet des malouanges je te suivre pas tout Seigneur Yeshua prince de paix Yeshua Prince de paix, Yeshua, Prince de paix. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Yeshua, Tout mon cœur, oh toi c'est le sujet de ma louange. Je te suis, pas, pas tout, tout oh, suis, Yeshua Yeshua C'est toi C'est ce toi je ce qui comble tout mon cœur. Oh toi seul je te suis, je te suis, je te suis, je je te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 Toi c'est le sujet de ma louange Je te suive pas tout Seigneur Yeshua, prince de paix C'est toi ce qui comble mon cœur Toi c'est le sujet de ma louange Je te suive pas tout Seigneur Yeshua, prince de paix c'est toi, toi seul qui comble mon cœur Pour oh, toi seul le sujet de ma louange Je, suivrai Je te suivrai pas tout, oh Seigneur Yeshua, Yeshua ma seule paix C'est toi seul qui comble tout mon cœur le sujet de ma louange, oh, de ma louange. Je t'ai suivrai Je pas te tout, suivrai partout, oh Seigneur jésus toi jésus qui jésus tout mon cœur Jésus-Christ, jésus ma Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ, jésus Seigneur jésus jésus jésus jésus Yeshua, jésus oh. Yeshua, Yeshua, jésus C'est toi seul qui comble mon cœur. Oh toi seul, suis-je dans ma louange. Je te suive partout, Seigneur. Yeshua, Prince de. Est-ce qu'on peut le chanter? C'est toi seul qui comble mon cœur. Et toi c'est le sujet de ma louange, j'étais à tout oh Seigneur, Yeshua, Yeshua, Prince de Pé, avec nos voix, Et toi seul qui comble tout mon cœur. Oh toi, c'est le sujet de ma louange. J'étais suivre suivrai partout, partout oh Seigneur. Échoua oh, oh. échoua oh, oh. seul. C'est toi seul. C'est toi seul qui connais tout mon cœur. Oh toi seul, si j'ai de ma loi. Je te suivrai. De paix, j'étais suivre partout, et yeshua oh prince de paix, J'étais te partout, j'étais suivre partout, au Seigneur, prince de paix, j'étais suivre partout, j'étais. Partout, oh Seigneur Yeshua Encore Je te suivrai partout Yeshua Je te, te suivrai partout, partout Oh Seigneur Yeshua Yeshua